Oh, j'adore, je la trouve incroyable cette map. Ah, très bien. Intervention maléfique. Sodako. On va éviter de courir comme des goudins. Là, par exemple, si je passe à côté du corbeau, s'il s'envole et qu'il a la vue sur ce corbeau, le tueur euh, sait où je Mars, il y a le printemps. Donc, mars, c'est le nouvel an iranien. Mars. 20-21 mars. C'est le passage du printemps. Enfin, de l'hiver au printemps. C'est le selon le calendrier iranien. Ça tombe un jour de live ou pas Est-ce en vacances ce soir Et il euh, repasse sa chemise ce soir. Ma préférée. Ma préférée, ok. La map elle est incroyable. Je le trouve vraiment incroyable cette map. Il euh, y a... Quoi Attends, c'est le démon grand là Son mec On va pas rester là. Hein. C'est hyper intéressant pour. Oh il s'est fait stun. loser loser C'est bien parce que les Le mon totem, mon boon totem, il aide beaucoup là. Ah, mais il va tomber. Quoi Okay. Je sais pas si c'est le même Je pense que c'est le même ah, Attention le moteur qui va exploser dans Ah non c'est pas le même Bon je vais l'aider à, à finir au moins le moteur C'est pas le même combinaison J'ai cru que c'était hein. Bien sûr Capuline Qu'est-ce que la compétence Noed Noed euh... No one No one euh... No one escape death C'est un Personne n'échappe à la mort. Et c'est... Une compétence... C'est pas méta, hein. C'est une compétence qui se base sur les totems. Je me dis pas que... Je me dis pas que... Bossu. La partie est pliée hein. oh la partie n'est pas pliée c'est une compétence no one escape death c'est une compétence qui se base sur les totems excusez moi j'étais un peu concentré là euh, t'as 5 totems par map. Hein. Quand tu as fini les moteurs, tu as la compétence qui s'active. Quand la compétence s'active et qu'elle est liée à un totem, le totem est dit ensorcelé. À ce moment-là, il se met à briller. Les petites flamèches orangées, jaunes jaune du feu, en dessous du totem s'allument. Qu'est-ce que ça fait Ça fait que si le tueur, il touche en one shot, un survivant, qu'il soit en état normal, en pleine possession de ses moyens, ou, ou blessé, il tombe au sol. Et pour contrecarrer ça, tu dois détruire le totem en question. Comme on dit, le purifier. Bon, on va le faire quand même, la partie des piliers, on le fait quand même. Non Oh, c'est pas joli, hein. Le plus vilain des mongorgons que je connaisse. Ah, désolé, c'est complètement ma faute. Regardez. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un. Hein. Un face camp. Je me demande même si le joueur qui joue comme ça se dit que c'est... Euh, ...légit. Je pense, je pense qu'il doit se dire que c'est légit. Que c'est totalement euh, normal de jouer comme ça. Méta. C'est possible parce que c'est l'orientation. Qu on est dans un virage. Oui Vous ne pas venir par là Bon, ok. Je pouvais pas venir par là. Oh j'étais pas dans la zone. Dommage. Ok. Bon j'ai économisé la palette c'est bien. Ouais, ça va être le profil qui revient là. Je pense que je suis en les specs. Oh oh! Je ne comprends pas. des survivants qui vont mettre des tueurs qui vont mettre quoi oh. mettre GZ. non je sais pas je oui peut-être mais à ce moment là c'est un, un état d'esprit moi j'ai pas de problème sur le fait que ce soit pour un état d'esprit les, euh, les tueurs qui jouent comme ça encore une fois moi, je suis pas quelqu'un qui se sale euh, je fais de distinguo c'est à dire que on peut mal me parler à l'infini dans un jeu vidéo moi c'est c'est c'est un comportement euh, Hors sol. Donc euh, je le prends pas euh, comme une partie inhérente de de la vraie vie. C'est pas la vraie vie quand t'as quelqu'un qui t'insulte dans un jeu vidéo ou qui te parle mal ou quoi. N'a rien à voir. Et il faut il faut prendre ce parti là. Du jeu à un mystère, c'est minimax. Parce que sinon c'est infini en fait. Je vais pas se à l'infini. Non, répare, répare. Répa. Je revenir ici. Chacun s'entend, chacun s'entend. Nan intéressant là. je sais pas ce qu'il fait de toute façon on va l'avoir l'usure hein. On va totalement l'avoir l'usure On va l'avoir le dur. C'est magré, comment tu vas <rire> Aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, il va me libérer, il va me libérer Il va me libérer <rire> Il va vouloir me libérer. <rire> oui, oui, oui, non, non, non, mais l'autre côté Attention. Est-ce que vous êtes prêts à voir un formidable camping Alors, rétrospective, en huit volumes, l'épopée fulgurante de Patrick Chirac. Allez, NON Ah, peu... hein, s'il le libère, ça va être le, le coup, hein. On est sur Milum. Je vais voir si on a une porte de sortie qui peut être... Ah, une porte de sortie qui peut être un peu... Ah bah si. Ah bah non. Oh. Mais quel enfer. <rire> J'apprécie le nouveau système. Ah mais quel enfer. Allez, venez, venez, venez, venez, venez, venez! Non, il aura pas le temps. Protection Désolé, hein, je sais pas si t'as DS. Protège-le l'autre. Moi ah, je me débrouille. Ouais. Ah, bouge, bouge, bouge. Ah, allez. Ah, il se rapproche de la sortie, donc c'est bien. toujours ça, c'est toujours ça. Franchement, c'est toujours ça. Allez, go. Ça sent le... ...gardien de sang, hein. Franchement, ça sent le gardien de sang, vous allez voir. Accrochage. Gardien de sang, gardien de sang, apparaît, gardien de sang, gardien de sang, apparaît, gardien de sang... Oh J'aurais vous, c'est... Non. C'est ça. Allez. C'est chaud. <rire> C'est chaud. C'est chaud. Car hein. ça fait quoi si tu accroches quelqu'un euh... et que les portes sont ouvertes T'as une barrière magique qui apparaît ici, maléfique, qui t'empêche d'y accéder à la sortie. Oh, je suis désolé. Zénification, chat. Et qui t'empêche de sortir pendant 60 secondes à peu près. Ouais, Est-ce qu'il est là Bien ça. Non Oh il est. Bon, on va lui laisser la, la trappe. En espérant qu'il ait la trappe. Hein. C'est surtout ça. Alors ce très bien qu'il ait le dernier... Euh... Qu'on le voit popper là. Bah non. Ah, à côté de la porte de sortie. Quel hommage. C'est le jeu. Bizarre quand même hein. Faut que je récupère ça. Ok, il est en plein chase. Mais pourquoi? J'ai perdu mon glyphe Et ma trousse de soin. Et ma dignité! Ok. Dignité. <rire> ok. On va récupérer la trousse de soin. Je peux pas, pouik pouik, hein. Je vais récupérer là, de toute façon. Mais pourquoi elle est au milieu de l'enfer là Pourquoi elle est au milieu de l'enfer là, ma de ses morts En fait, il m'avait fait tomber ma glyphe Mais c'est trop drôle, il m'a fait tomber ma glyphe et rien d'autre. Il m'a pas fait tomber autre chose que ma glyphe parce que... ...j'ai récupéré la glyphe en tant qu'objet C'est trop marrant en fait. J'ai cru qu'il m'avait fait tomber... Euh, ...ma trousse de soins. Tu restes là toi hein. Trop marrant. Moi bon, du coup, allez. Oh non, mais ils sont en train de faire la bagarre là-bas Oh, ils sont en train de faire la bagarre là-bas. Cave, pour mener dans un endroit dangereux. Faut que je m'oriente directement vers le chat. Okay. Okay. On se court, on se court, je peux courir avec, non je peux pas courir avec, sans me précipiter et marquer euh, pas bêtise, euh, c'est euh, info chat, ça. faut pas que je cours. Oh mais non, mais la cave elle est pas là Je vais te soigner, et il faut que j'aille à petit là. Non mais j'ai couru tout à l'heure, j'ai pas couru avec en fait, sans me précipiter. Ça l'a pas fait disparaître Vous êtes sûr de votre cours Fast Volt, ok. Ouais c'est ok, ok très bien. J'étais parti pour marcher, très bien. Sans me précipiter c'est... Euh... très bien. J'ai cru que c'était euh... courir en fait qu'il fallait pas, alors que c'est juste faire une volte. Oh mais quelle relouterie. Dans un endroit dangereux, vite le chat na. Moi aussi je vais courir. Ouais. Yes. Ok, je l'ai validé. Et du coup, là, il faut que je fasse quoi avec On n'aime pas une carte. Dépose... Il faut que je dépose là. Alors oh, si j'ai un... Que j'ai un petit totem là. Ah, si je m'enfuis avec. Okay. ok. Ok, Yes, franchement, c'est intéressant ça. Je peux le garder si je avec ses 25 000 points de bonus. Très bien, très bien. J'espère que ça va servir. ça. J'ai pas de trousse de soins. J'ai pas pris de trousse de soin, hein. Enfin, j'aurais pas dû prendre de trousse de soin. Elle est trop stylée, ce, ce glyphe. Très, trop, trop stylé, hein. très joli. Pas déposé, je veux partir avec. On en pleine course-poursuite, on est d'accord, hein. oh, On est d'accord. Oh, c'est bon, ça Ça, c'est bon, ça. Franchement, j'ai réparé aucun moteur. C'est trop bien. C'est enfin, que les deux aillent les dépasser, pas. Les deux étaient là-bas. Je pense qu'ils sont allés par là-bas. Ah, la mécanique de ce glyphe est cool, hein. je trouve qu'il change. Hein. Le, le glyphe dont j'avais horreur, c'est euh, le glyphe tournicoty. Euh, celui où tu devais euh, faire euh, clic clic euh, QTE. Absolument. Dans un timing euh, encore pire que le pire des God of War, au moment où euh, tu le chopes, et euh, franchement, euh, faites foraine, quoi. T'es pourri, hein, pourri, hein. Franchement, c'était naze. Là, tu le soignes. Moi, j'ouvre. Ouais, tu le soignes dans la dans la zone. Non, non, mais il va dans la zone en fait euh, pour se soigner. Et il a raison, il a raison. Totalement raison. On va savoir s'il y a Noed. -no <rire> no il se soigne et on va. On va. Mais qu'est-ce qu'il a fait Attends, mais trop bien ça C'est beau ce qui vient de se passer En plus, il veut l'aider à vivre, il veut, il veut lui montrer la sortie C'est beau